Eh bien, nous avons dit bonjour à tous les spectateurs de la Guadeloupe, Guada, Guada. Je dis à nous déjà remercié la chaîne de télévision ETV. Et C'est un grâce pour nous de retrouver qu'on nous ici Mais nous avons dit tout le monde, tout Guada, belle salutation, belle bonjour, la Martinique aussi. Et tout partout qui est branché, nous a un bel alléluia, salut. Et je dis à nous qui trouvé nous sommes un privilège que nous, en les chaînes d'Alaï, nous rester branchés puisque nous n'avons pas été nous Mais je dis à nous qu'à trouver nous en Guadeloupe, en les ETV. Que bon Dieu nous c'est une belle salutation. Et passez le gengue. Donc, euh, salut à tout le monde, bonjour à tout le monde, donc euh, bienvenue dans l'émission, vraiment euh, la postérité du temps du réveil. Donc, c'est vraiment une grâce de Dieu que nous soyons parmi vous. Vraiment, nous bénissons l'éternel pour cette nouvelle porte qui nous a ouverte afin que l'évangile, la bonne nouvelle, soit prêchée à la Caribe et partout dans le monde entier. Alors, tout cela, Dieu nous a créé pour de bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et nous sommes dans cela, nous sommes dans les bonnes œuvres que Dieu à préparer. Alors mes salutations, nos salutations à toute la Guadeloupe, à la Martinique, à la Caraïbe et à tous ceux qui sont branchés, que Dieu vous bénisse et nous vous disons bonne émission. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça bon matin, nous venons pour nous partager un paul parce que nous avons tellement de Guadeloupe qui a crié tellement de Guadeloupe qui a fait expérience et puis parole bon Dieu, et puis et, et, et vraiment des prodiges des miracles. Je dis, ce ah, c'est pas, venu nous, venir pour nous venir raconter ça, mais nous a fait tellement expérience et puis un Jésus qui ressuscité qui vivant, et déjà moi-même qui l'a je dis, ah. Pasteur Alain Villan, c'est 22 ans la vie qui était clochard qui est Et aujourd'hui, et puis la grâce de Dieu, bon Dieu ressuscité, je il suis guéri d'un cancer du poumon en phase terminale. Et que je dis, le plus grand miracle de tous les temps, c'est que moi, les chaînes ETV, je dis, pour dire que si il si Jésus tire-moi dans la drogue, si tire-moi dans l'alcool, si tire-moi dans le clochard, Disent, et si oui, je dis, il aussi, il peut faire bon. Et c'est pour ça, assez souvent, nous venir ici à Guadeloupe, et vraiment, on a des témoignages, vous avez déjà entendu des milliers de témoignages, des gens qui sont guéris, des gens handicapés qui se relèvent, mais c'est pour ça, pour matin, on un Bon, on a a trouvé que a dans Genèse 29, Genèse 22, verset 15. Oui, Genèse 22, verset 15.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 Et le fait qu'on soit obéi, parce que, quittez-moi de vous dire, monsieur, madame, madame, et vous êtes 6, verset 18, la Bible a dit il est impossible que Dieu ait menti. Et si n'y a pas de mensonge dis c'est que ça, dit, il y a ça qu'a fait. Alors, regardez verset 17. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité parce comme, que tu as obéi. Comme les étoiles du ciel et mm -hmm. comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ouais, est-ce qu'on peut raconter ça? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ouais. et autant ta postérité possédé la porte de tes, de tes ennemis. C'est pour ça, nous aussi, nous tous les deux qui l'a, nous venons porter un bon témoignage. Bon, et nous pas venir prêcher la religion. On est venu t'apporter la relation Hallelujah. entre toi et cette parole que, qui se trouve chez toi. La Bible que tu as chez toi, la partie d'aujourd'hui, tu peux l'ouvrir. Et quand tu vas l'ouvrir, c'est le code de la vie de l'homme. Là, nous voulons te dire cette histoire de religion, mais ça de côté, c'est la relation que chacun de nous, nous devons avoir avec la parole de Dieu parce que vous que dit bon dites, Mais nous, quand nous mis bon Dieu en l'amour là, parce que Bible a dit comment était la parole, et la parole était avec Dieu, et toute la chose était faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà aujourd'hui la solution, Gwadami, solution, tout petit frère qui en a mis Mi solution F moun qui malade mi solution M moun qui en difficulté mi solution moun qui attristé angoissé moun qui en bago, voilà la solution la solution c'est le solutionneur il s'appelle jésus christ de nazareth son nom même c'est déjà en autorité et si tu prends le nom de jésus pourquoi mettez-vous dans problème où Il a solutionné le problème là-bas. Et c'est pour ça, regardez à de Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Garde ces versets-là chez toi parce que tu auras besoin de ça. Quand les moments difficiles vont venir, aucun besoin. Regardez ça, regardez. Matthieu 16, verset 18. Mm -hmm. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je... Et sur la Guadeloupe, sur le peuple de la Guadeloupe, je bâtirai mon église. Vous comprenez ça Si mon Dieu dit, je dis, à vous qui acceptez, quand on acceptez il a bâti l'église en l'eau. Où qu'a venu l'église, mon Dieu Et où qu'a venu un porte-parole de mon Dieu Et là où vous a Jésus, il a quitté l'esprit, en donc, parce qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus marchait 33 ans et puis nous, on était là. 30 ans et puis la connaissance, 3 ans et puis l'option, Il marche et puis nous, 33 ans et il était là et puis nous, mais quand les moments difficiles arrivaient, nous nous oublier. Alors il dit, pouce, pouce vous allez oublier. Eh bien, maintenant, il est avantageux que je m'en aille. Et quand je, je vais partir, je vais te laisser le consolateur, le Saint esprit de Dieu qui vit en toi et qui vit en moi. Aleta, ou pas a l'état, vous pas à oublier, vous n'avez pas à oublier. Vous pouvez m'en faire. Ce qu'il y c'est qu'il y a ou y ya, conscience et puis confiance confiance à adapter et puis la nouvelle vie, la vie de Christ, Christ qui vit en toi. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. L'autre qui laisse adapté, c'est que cet esprit pas besoin ni de drogue, ni d'alcool, ni de fornication, ni de vol, ni de pièces ça te besoin C'est la louange, la parole, la prière. Et puis qui ça de cet esprit C'est qui ça C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mm -hmm. oui, il dit ça. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit après Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Écoute-moi ce matin, les portes de la sorcellerie, les portes de la maladie, les portes de la drogue, les portes de l'alcool ne prévaudront point contre elles. Parce que quand tu deviens l'église de Dieu, oui, mon ami, moi-même, ma cadeau, moi, c'est 22 ans, J'aime bien, j'aime moi. mais aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que je vois Les policiers, les autorités, ils sont dans la salle-là parce que je ne prêche pas la religion, je prêche la relation, la transformation de ta vie. Et chacun de nous, celui-là, Dieu a créé le ciel et la terre. L'a créé le ciel et la terre, où qui monnait la terre, la terre était informe et vide. Pour qui parce qu'il y a une catastrophe qui était faite dans la terre, Adam et puis a désobéi, et puis, puis ben, l'avenir, informe et vide. Et Dieu a donné forme. Il a dit au oh, Saint-Esprit que la lumière soit et eh bien cet esprit point la parole et puis il forme la et puis bon j'ai dit je vais accueillir mettre la terre bien là pour m'accueillir. qui mon homme tu n'es pas le fruit du hasard mon ami quel que soit mon nom qui l'a raconté mon pas le fruit du hasard tu es créé à l'image de Dieu mais on y a un travail un démarche pour faire pour venir un enfant de Dieu tout tout le monde ah, dans Jean 1er verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est un, un, un miracle extraordinaire. Moi qui ne croyais pas, mon patron l'évangile, mon patron l'est la parole, mon patron l'est le Il a fallu un jour qu'un que maladie vienne toucher moi, cancer du poumon, et m'en descend dans les profondeurs, et c'est dans une poubelle que je j'ai jamais manger au lamentin que le Seigneur m'a parlé à 11 h du soir. Vous comprenez ça Et il dit moi comme ça, je suis une possibilité de dire, il dit, de imaginer, et, et il dit moi, Alain, Alain, aujourd'hui je te délivre et va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. C'est pourquoi je suis venu ce matin, ne pas te dire d'entrer dans une religion mais d'accepter le créateur celui qui t'a envoyé en, pêleur, en tant que en tant que terre, où Il n'y a pas passage qui a fait en l'état et obligatoirement faut que je nomme d'Allah. Nom qui queu là. qui voye en mission l'état sous passant l'état Saint jean ou que arriver dans limitation. Tu vas voir dans le somme 90 verset 10, il dit le jour de nos aînés s'élève à 70 ans pour les plus robustes 80 quelques temps. Ou que passer ou que rester dans la limitation mais si tu rentres dans la parole de Dieu, tu vas voir, tu, tu iras vers l'éternité. Après l'imitation, il dit l'éternité. Alléluia. Que Dieu a bénis aujourd'hui. Et puis, ça, que Guadalajara, et puis, Pastor Logène, nous avons le dernier verset. Oui. Le dernier verset, il a trouvé et Genèse 24, verset 60. Genèse 24, verset 60. Alléluia. Bénis soit l'éternel. Donc, Genèse 24, verset 60, il est écrit « Il bénit Rebecca et lui dit « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ». La porte de tes ennemis. Est-ce que vous savez, la porte est là ouverte pour prendre des décisions? Ou la porte TV, eh il faut que nous entrions dedans pour nous pour nous à un studio pour nous parler oui. bah, C'est là qu'on prend des décisions, c'est là qu'il y a tout le qui a passé, c'est là qu'il y a le réglage, c'est là qu'il y, qu y a tout le là pour que nous soyons bien. Mais si vous, avez, vous pouvez entrer dans la porte, là, il peut y avoir des décisions positives, quand il y avoir des décisions négatives. Mais je dis, hier, regardez, bon Dieu, c'est comme ça. Ou ni le pouvoir d'y fermer la porte négative en la vie je mm -hmm. Alors, c'est ça, mon téléphone, aujourd'hui, que bon, Dieu vous Et puis, sache que, laisse tes yeux fixés sur Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était l'émission La Postérité du Temps du Réveil. Alors, que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Amen. Amen.